Merci beaucoup Giovanni pour la présentation de ces, de, du cadre de Francophonéa. Effectivement, on, nous allons compléter cette présentation par une présentation en huit minutes. Voilà, vous taquine un peu, des euh, cinq axes qui ont été annoncés par Giovanni et qui sont euh, effectivement les piliers, les piliers forts du réseau francophonéa alors, je vous propose de prendre l'ordre du programme, tout simplement, et donc de commencer par une présentation de l'axe transfert. Alors, qui est présent pour l'axe transfert oui. Maurice. Maurice. Donc, Maurice, bon, je vous passe la parole. J'ai un document. a été fait, intégré dans mm. le document. Oui, je pense qu'il faut faire des Bien, ouais, ouais, okay. ouais. okay. okay. yeah. merci pour la, la, la parole que vous accordez à l'axe transfert. Alors vous allez voir que c'est un axe qui devrait, à le moment passé, après, parce que c'est un axe qui traverse tous les autres axes. Alors, pour le temps qui nous est imparti, les, les 8 minutes, je ne sais pas que je vais le faire moins, euh, on va euh, essayer de répondre à trois oui, à, à questions. Le premier, c'est de se demander qu'est-ce qui est transféré ou qu'est-ce qui est transférable. C'est la première question. Deuxième question, entre quels acteurs ou quelles entités, et puis après en illustration pour éviter que notre présentation soit beaucoup plus abstraite. On va essayer de nous appuyer, nous allons essayer de nous appuyer sur quelques exemples qui illustrent le travail qui, qui est entamé dans l'axe transfert. Alors, je commence avec le tout premier point, mais vous allez vous rendre compte que l'essentiel a été déjà dit par les intervenants de ce matin, Qu'est-ce qui est euh, transféré ou à transférer euh, On peut transférer les disciplines, les notions et les concepts. Je vais revenir après. Des instruments, des méthodes ou des dispositifs. On peut aussi transférer des pratiques, des expériences ou des expériences. Bon. On peut euh, par ailleurs euh, faire un transfert des résultats vers euh, la valorisation. Euh, je reviens après. Alors... Ça, c'est la, la première question de, des éléments qui sont transférables. Le deuxième point, c'est entre qui et qui, entre quelles entités euh, Comme l'a rappelé le coordinateur du réseau, le transfert se fait entre le français et d'autres langues, et pas seulement dans l'espace francophone, mais aussi dans d'autres espaces, c'est-à-dire, et même dans l'espace franco francophone, il n'y a pas que le français, donc le, le, les, les notions, les concepts, les instruments qui ont été forgés en français ou dans des langues euh, partenaires sont transférés d'un côté euh, comme de, de l'autre. C'est pour ça que ce n'est pas euh, par amusement que nous avons placé les, les flèches dans les deux directions. C'est que nous pensons qu'il euh, n'y a pas entre les entités qui sont en interaction une entité qui apporte et une autre qui reçoit. Donc dans les échanges se font dans les deux sens. Au niveau euh, de, de, des entités aussi, les échanges peuvent se faire entre les disciplines. Et entre les disciplines, si on est, je, je vais l'illustrer après, c'est-à-dire une discipline, les concepts qui sont développés dans une discipline et qui sont transférés dans d'autres contextes. Comme on peut avoir aussi des disciplines qui vont être transférées d'une discipline à une autre qui sont dans un autre contexte. Donc le transfert se fait à l'intérieur d'une discipline entre plusieurs disciplines et même contexte, et plusieurs disciplines et, et plusieurs contextes. On peut, euh, pour, euh, et il y a aussi des la, la, la résultats de la recherche qui sont transférés vers le terrain, ou inversement, le terrain qui alimente la recherche, ou les, les acteurs universitaires qui vont euh, faire évoluer les, les pratiques du monde socio-économique, comme le monde est socio-économique qui va euh, apporter euh, des éléments euh, d'expertise pour alimenter euh, la, la, la recherche. Donc là, le, le transfert se fait euh, dans les deux euh, directions. Et en termes de rapprochement, comme, on, comme ça a été évoqué ce matin, de contact, d'enrichissement et non pas de rivalité. Donc il y a donc un transfert euh, qui, qui, qui renvoie beaucoup plus à l'ouverture. Pour résumer cette première partie, on peut dire au fait que penser au transfert c'est s'intéresser à, à, à tous les domaines du savoir c'est se préoccuper euh, du processus de la recherche depuis le début depuis la conception de la recherche jusqu'à la valorisation mais c'est aussi euh, se préoccuper euh, des, des conditions de réception de réadaptation et de réappropriation des concepts des outils, des pratiques euh, d'expériences qui, euh, qui, qui sont euh, transférées alors Uh, quelques exemples pour uh, illustrer uh, notre propos. Uh, on a évoqué beaucoup d'exemples de, qui sont en uh, littérature, mais si on prend l'exemple des systèmes juridiques et les transférer dans d'autres cultures qui a été évoqué ce matin. Prenons par exemple la notion de droit de l'homme. C'est intéressant de voir comment dans l'espace francophone ou dans d'autres cultures, cette notion de droit de l'homme est abordée, est investie dans les différents contextes. Deuxième élément qu'on retrouve dans les projets qui ont été inventoriés euh, et qui sont en cours ici, à, dans nos universités, c'est la notion de décolonisation dans l'espace francophone qui peut être travaillée aussi bien en littérature, en sociologie, en sciences politiques ou ailleurs, de voir comment une telle notion est investie dans les différents contextes. Euh, dernier élément, euh, on, pour dire que le, le réseau déborde même euh, les, les sciences humaines euh, je souhaiterais euh, terminer en évoquant euh, l'exemple qui, qui n'est pas en sciences humaines et malheureusement la collègue qui devait présenter cette, cette recherche qui, qui porte sur, c est, c est la dernière, qui porte sur les pratiques médicinales traditionnelles, le passage de ces, ces pratiques à, à la médecine conventionnelle, ce que j'évoquais en, en parlant de, de, de transfert d'expérience, de, de, euh, de montrer euh, comment par une, une, une telle recherche qui, qui est déjà amoxée, ces euh, euh, collègues pensent passer des expériences euh, traditionnelles des de, de, de plantes médicinales et de, de passer euh, par une oh, expertise, par analyses des analyses des principes actifs de, des plantes qui sont utilisées pour venir euh, faire évoluer les, la médecine conventionnelle. Donc, donc on voit bien que dans ce que nous disions, qu'on qu n'a pas une entité qui, qui donne et l'autre qui reçoit, là c'est un départ par des pratiques, des, des expériences non formelles vers des expériences Uh, Formel. Voilà donc uh, un, un autre exemple. Et pour terminer, uh, je soulignerai, comme je l'ai dit, que pour notre axe, comme d'autres exposés vont l'illustrer, uh, c'est un axe qui est en uh, interface entre les autres axes de, de, de, de, de, de, de francophonie, qui est en interface aussi entre le monde, le monde académique et le monde socio-économique et que les membres de notre axe, comme tous les autres membres, nous sommes des intermédiaires entre les, différentes, les différents acteurs et les, différents, les différentes entités. Mais nous ne sommes pas que des intermédiaires, je crois que Giovanni l'a souligné, nous sommes aussi des incubateurs dans le sens où Uh, nous sommes aussi force d'initiative, nous, nous nous entreprenons aussi, nous, nous sommes là pour entreprendre, uh, pour lancer des idées, mais pour aussi concevoir des projets qui, uh, qui, qui peuvent uh, alimenter, uh, qui rentrent dans la philosophie du, du réseau. En termes projectifs, je crois que ça, ça concerne le fonctionnement interne de notre, du réseau, de notre axe. Uh, nous comptons très prochainement à organiser des journées d'études, euh, en tout cas à la rentrée de septembre, d'abord pour continuer le travail de cartographie de l'existant dans les différentes universités et de projeter la, la suite. Et puis, à, comme je l'ai évoqué, euh, nous sommes à l'interface entre euh, d'autres axes et nous comptons aussi initier un, un séminaire de, de recherche interaxe pour essayer surtout... Uh, de, de baliser notre champ d'action et de nous mettre d'accord sur uh, les différents concepts qui, uh, qui, uh, qui sont employés dans le cadre du réseau je crois que la conférence, les conférences d'aujourd'hui et les échanges d'aujourd'hui ont aussi alimenté uh, vont alimenter notre réflexion je vous remercie merci beaucoup pour votre présentation et le respect du temps Merci à moi. Alors, je vous propose de, en fait de faire une inversion pour euh, prendre en compte des contraintes logistiques qui sont aussi euh, à prendre en compte, et donc euh, de passer à la présentation de l'axe développement durable par Farid Boumediani. Merci beaucoup. Euh, bon, je vais essayer de faire vite parce que je vois que euh, la se remplit. Euh, donc moi je suis en, en charge de l'animation de l'axe développement durable, donc je me présente hein, je suis Paris de l'Université de Limoges et je suis plutôt dans le domaine, alors je suis historiquement de SHS, parce que j'ai une thèse en géographie, puis après j'ai repris un peu les choses et j'étais en médecine et aujourd'hui je suis euh, HDR santé publique. Donc ça me donne une vision assez large. Et, et, et plusieurs fois, on rattache beaucoup la francophonie à l'SHS. Et moi, bon, on m'a demandé d'animer le développement durable. Donc je dois avouer que c'est pas simple. Donc je vais essayer de vous présenter l'état d'avancement de la réflexion et, et, et de savoir comment on essaye un peu de construire les choses. La première chose, c'est la répartition des membres, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu assez de réunions. Et donc, en effet, elle est un peu déséquilibrée. Euh, J'avais mis un petit... classement. Bon, il y a une image, attention, qui a disparu. A... On a un gros problème quand même de parité dans le groupe. Hein, 4 femmes pour 19 hommes et puis on doit être l'un des axes où il y a une surreprésentation de Limoges voilà. et je lance la perche à, à La Rochelle parce que là par contre <rire> après je pense que ça va... <rire> ça, va, enfin, ça va ça va je pense se lisser un petit peu euh, donc on est assez nombreux et, et je pense qu'on va arriver à une bonne répartition sur le, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et on a une bonne diversité disciplinaire puisqu'on a à la fois des gens en santé, on a des géographes, des écologues, on a des gens juristes de l'environnement et donc il y a une certaine richesse pluridisciplinaire qui est souhaitée par le réseau. Alors, la première chose, c'était en effet d'essayer d'être d'accord entre nous au sein de l'Axe sur la définition. J'ai repris celle-ci, hein, qui, qui est de, de l'ancienne première ministre norvégienne de 1987. Elle est intéressante parce qu'elle met une temporalité dans la notion de, de développement durable, c'est-à-dire un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités de générations futures à répondre aux leurs. Euh, donc c'est une définition qui, à mon avis, est très juste et elle a une, une chose importante qui est de montrer la dimension temporelle qui va rentrer comme quelque chose d'un critère pour nous d'éligibilité, en tout cas de soutien au, au, au projet très très important. Au-delà de cette définition, on a retenu trois principes. La première, c'est qu'en effet, c'est pluridisciplinaire, interdisciplinaire à, à privilégier. Donc toutes les disciplines sont susceptibles de, de, de proposer des projets, des programmes qui s'inscrivent dans la philosophie du de l'axe, euh, il doit obligatoirement y avoir obligatoirement les trois dimensions du développement durable qui doivent être, euh, en tout cas, traitées par le projet, ou en tout cas, considérées par le projet, la dimension environnementale, sociale et économique. Et la question de la pérennité, ou en tout cas, de la durabilité de l'action de l'innovation, de, de la recherche qui est initiée, est, est un, un des éléments clés. Euh, J'ai pris un petit exemple avec mon équipe, parce que la question de l'espace francophone... Et parfois certains qui font le avec le territoire francophone me gênaient un petit peu. Et donc j'ai fait un test, je suis dans une équipe de, de, qui travaille sur la santé au sud, et donc principalement dans la zone tropicale, et c'est moi-même qui ai monté le site entièrement en français. Et je me suis dit que c'était une bonne façon d'aller voir l'audience euh, d'un site francophone sur la santé. Et comme vous le voyez, euh, j'ai je, je, été rassuré par tous les propos dits avant, il y a des espaces francophones, évidemment, en Afrique de l'Ouest, on voit bien comment il ressort, mais il y a en effet un espace francophone. Moi, j'ai beaucoup travaillé au Cambodge et au Laos, où je considère que le Cambodge, est plutôt en... le français, est plutôt en train de, de, de régresser, mais dans lequel j'ai toujours euh, conduit l'ensemble des programmes de recherche en français et dans l'animation en français. Et ça rejoint un peu ce que j'ai entendu euh, de la part de, de Ney Fava, qui disait que parfois, même, on ne pouvait pas conduire autrement qu'en français, sinon ce n'est pas compris de la même façon. Et dans le domaine de la santé, l'expérience, la médecine tropicale des années 60-80 a marqué son, sa page. Hein. Il y a une culture de la médecine euh, en français qui est différente de celle en anglais. Et donc, C'est un exemple pour montrer qu'on ne doit pas se, se figer sur, les, euh, sur des espaces francophones, mais, enfin, sur des territoires francophones, mais bien sur des espaces francophones aussi, qui soit-il au sein de pays qui ne le sont pas. Sur, la critère, sur les critères d'éligibilité, euh, on s'est beaucoup cassé la tête. Et puis finalement, on a vu que le travail commun qui avait été fait, à Germany, vous vous voyez, couvrait déjà des, des critères d'éligibilité que nous on voulait absolument hein, l'approche disciplinaire, la durabilité, la dimension francophone. Je viens d'en parler. Et donc, on rajoute donc les trois les trois dimensions dont je vous ai parlé environnementales, sociales et économique, et évidemment très ouvert sur les disciplines. Ce que le petit schéma qui est à moitié masqué par la vidéo. Euh, c'est simplement pour rappeler que dans l'esprit du grand public, il y a une espèce de projet archétype. Hein, on parle de développement durable, c'est haute qualité environnementale, aménagement de l'habitat, etc. Et qu'évidemment, vu vu les sensibilités de, du réseau et, et à l'intérieur du groupe, euh, ça va bien au-delà. Hein. Alors, vous voyez pas ce que j'ai écrit, mais euh, c'était les euh, projets euh, contemporains, c'est-à-dire prendre en compte la définition du développement durable avec toutes ses dimensions, et donc ne pas s'attacher au projet d'archétype. Pourquoi j'ai montré ces deux... Ces deux aspects-là, déjà parce que je vous parle des activités qu'on a décidées en groupe en 2022, il y aura deux grosses activités. Une première enquête qui va plutôt être pilotée par Elisabeth Hoffmann sur... Bah, faites le ménage devant le de une porte avant d'aller donner les leçons. Donc est-ce que les campus universitaires, en termes de, cette fois-ci, d'archétypes, hein, est-ce qu'ils ont des initiatives, des stratégies, des politiques de développement durable pour la vie sur les campus Donc on est en train de faire le questionnaire, on l'a presque finalisé, on va essayer de faire... Tourner durant l'été et le début de, de la rentrée auprès des, des chargés de mission développement durable des universités et remonter si on n'arrive pas à avoir l'info et on essaiera de, de restituer ça. Et puis euh, à côté de ça, à travers à la fois les, les projets euh, retenus à l'ANR, ceux retenus à l'appel à projet de la Nouvelle Aquitaine, etc. Faire le recensement de tous les projets aujourd'hui en cours, portés en cours, qui sont dans nos critères et qui sont portés par au moins deux établissements. De la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on aura à la fois un inventaire des projets et évidemment progressivement la construction d'un annuaire des chercheurs qui euh, semble être euh, pertinent en tout cas pour l'Axe. Et pour terminer, voilà l'agenda de, de l'Axe. Hein. Euh, on a déjà, au premier trimestre, très honnêtement, on a eu un petit peu de mal parce que c'est le lancement, il fallait qu'on se connaisse et qu'on se rencontre, etc. On a déjà fait une réunion plénière avec l'ensemble des membres, sachant qu'il y a, qu a d'autres petits groupes qui se font. Euh, parfois indépendamment de la réunion plénière, on a prévu au moins deux autres rencontres plénières, une à Limoges qui se fera entre le 15 et le 30 septembre, puisque c'est la période de, la, de la journée de la francophonie de Limoges avec toute une animation en ville, etc. Donc on essaiera de faire l'animation scientifique à ce moment-là, dans laquelle on compte inviter quelques porteurs de projets pour essayer de commencer à trouver les, les projets qu'on voudrait faire converger, en tout cas les porteurs de projets, on voudrait faire converger. On fera un point intermédiaire sur les deux enquêtes dont je vous ai parlé avant et puis évidemment une dernière rencontre en fin d'année autour de la, de la rencontre de l'ensemble des membres dans laquelle on aimerait avoir une session développement durable où euh, certaines initiatives seront présentées, et notamment j'en ai repéré quelques-unes de développement durable. Euh, notamment dans des espaces non francophones mais portés par des francophones et puis évidemment on essaiera de, de donner un panorama de ce qu'il existe aujourd'hui dans la région euh, dans les systèmes universitaires en termes de recherche développement durable et francophonie et puis on décidera de la stratégie en 2023 Merci beaucoup Alors, donc nous poursuivons notre parcours dans les axes et en reprenant l'ordre du programme. Et donc, il est temps d'écouter euh, l'axe éducation et plurilinguisme. Bonjour, on est trois, mais là je passerai la parole. Donc, euh, en tant que francophone, je choisis le français comme langue adoptive, donc ça me bien. Alors, je ne sais pas... Euh, ça doit être... Voilà. Alors, euh, ce matin a été évoqué à plusieurs reprises l'importance de l'éducation euh, et du plurilinguisme et de la francophonie hein, dans le monde francophone. Donc, je ne vais pas ici reprendre l'importance de la formation des formateurs. Christian Tremblay l'a bien expliqué, et l'AEF aussi, etc. Donc, notre, effectivement, notre action se situe dans l'éducation et l'enseignement, notamment de, du français et en français avec les langues des pays. Donc là, cette présentation va plutôt vous mettre au courant de, nos, de, nos, de notre travail hein, à l'heure actuelle. Alors, là, vous avez les référents d'Axe, hein, donc on est assez, euh, enfin, je veux dire, on est là tous, presque, ils sont tous là. Euh, moi, je suis coordinatrice de l'Axe et je suis donc à l'Université bordeaux Montaigne Et euh, voilà. Alors, moi, je parlerai de la construction de l'Axe. Alors, en fait, nous, on a déjà commencé à travailler, à organiser, en essayant de faire des rencontres régulières. Régulière. Marine Derivry m'a corrigée, mais je n'ai pas eu le temps de corriger. Et euh, basée sur la collégialité, euh, je voudrais... Euh, oui, voilà. Euh, donc, en fait, on, on s'est imposé un rythme assez régulier, euh, genre tout, toutes les six semaines, pour qu'on puisse avancer, euh, malgré euh, tous les charges qu'on a, les uns et les autres, et euh, pour ne pas perdre le fil conducteur de, notre, de nos réflexions, en fait. Alors, le, deuxi le deuxième point, c'est l'ouverture, et la, euh, ce qui caractérise tous les axes, mais aussi le nôtre, c'est l'ouverture et la souplesse afin de respecter le principe d'interdisciplinarité et les appartenances disciplinaires de tout et tout, tous et toutes les référents et membres de l'axe. Alors, on a, a beaucoup utilisé le terme ce matin de pluridisciplinarité, euh, nous, on, on, on utilise les deux, pluridisciplinarité et interdisciplinarité, parce qu'il y a des objets qui vont traverser les différentes disciplines qu'on représente. D'où l'intérêt aussi, parce que ça nous amène à vraiment discuter euh, beaucoup pour chercher, on, on vous parlera tout à l'heure, de nos projets hein, qu'on est en train de euh, construire. Donc, euh, le, oui, parce, parce qu'en fait, on représente, même si on est en plutôt sur les sciences de l'éducation, sciences du langage et didactique. Là aussi, ce n'est pas toujours très évident de euh, trouver des objets euh, communs. Alors, euh, jusqu'à maintenant, on a fait cinq réunions. Je vous disais, une réunion toutes les six semaines. Et euh, on a prévu donc, on avait proposé l'idée de faire un atelier cet après-midi pour qu'on puisse se connaître et échanger enfin pour de vrai, et pas euh, avec la visio et euh, on, avait, on, on pense aussi d'organiser tout au long de l'année des journées de travail et de rencontres itinérantes hein, je pense que la prochaine c'est à Limoges on va organiser ça à Limoges et euh, pour que justement avancer et euh, échanger non seulement entre les référents, ça je ne l'ai pas dit mais avec aussi les membres qui vont être intéressés à notre axe. Donc tout ça ça sera ce sera euh, l'ordre du jour, pardon, l'ordre du jour de cet après-midi. Nous on avait calculé 8, 8 minutes, c'est pour ça qu'on parle très vite. Est le alors, euh, Qui est -ce voilà, alors je, je passe la parole à pourquoi ça ah, oui, voilà, marian, euh, le moine de l'Université de Limoges. Oui, bonjour, euh, donc, euh, Enseignants de chercheurs en sciences d'éducation de l'Université de Dimanche. Donc, euh, Maria vient de dire, on, est, on se situe dans un axe qui est résolument pluridisciplinaire et interdisciplinaire, fondé sur le dialogue, l'interconnaissance, la circulation des savoirs. Et pour lancer une dynamique au sein de cet axe, euh, ben, il y a bien sûr la nécessité de se rencontrer de travailler, mais on a aussi euh, euh, accédé à l'idée de, de manière collective d'élaborer progressivement un objet de recherche qui soit fédérateur euh, et en lien avec des questions vives, des enjeux sociétaux, euh, sur le territoire, et sans doute, doute euh, au-delà de celui-ci, en différents espaces francophones de par le monde. Euh, Ce projet euh, euh, vise à euh, s'engager pour euh, permettre d'interroger, d'éclairer, de documenter et d'analyser euh, de manière articulée les situations de vulnérabilité, les insécurités qui peuvent en découler, ou qui les accompagnent. Euh, insécurité au plan linguistique, au plan social, statutaire, identitaire, mais pas seulement pour les publics considérés, c'est-à-dire des euh, publics euh, qui pourraient être migrants, euh, mineurs non accompagnés, étudiants euh, étrangers fraîchement arrivés sur nos territoires, ou étudiants fran français euh, fraîchement, fraîchement arrivés sur des territoires d'universités partenaires qui travailleraient avec nous dans cette démarche. Euh, le, euh, en effet, c'est de manière circulaire que nous envisageons cette question, parce que euh, cette question de des vulnérabilités, des insécurités euh, diverses, elle touche aussi les acteurs et les institutions qui travaillent au contact de ces publics, qui sont en charge de les recevoir, de travailler avec eux, mais qui sont aussi eux-mêmes dans des situations d'insécurité, de recomposition professionnelle pour les professionnels, de recomposition identitaire, statutaire, de recomposition aussi dans les manières de, tra de travailler avec ces publics, comme avec les bénévoles qui sont fortement investis en différents territoires. Le but est donc de documenter ces situations, de euh, travailler avec les différents publics concernés, les publics euh, qu'on pourrait appeler euh, publics visés, euh, bénéficiaires, mais aussi euh, l'ensemble des professionnels et à un niveau supérieur, euh, les associations, les institutions qui ont en charge de penser ces politiques. Euh, L'objectif final, c'est non seulement de documenter et d'analyser ce qui se joue, y compris dans des questions euh, d'ordre didactique, d'ordre euh, euh, d'enseignement euh, à la langue française ou d'enseignement euh, euh, des. Euh, des langues multiples qui peuvent être intéressées par ces situations, mais aussi de produire des connaissances qui vont être des éléments d'assises pour nourrir des formations, des formations de manière initiale et continue, sur notre territoire et au-delà de ce territoire, au bénéfice des, des, des acteurs qui sont investis. Enfin, c'est certainement aussi, progressivement, l'occasion de sensibiliser au niveau social, au niveau de la société en général, sur ces questions qui sont des questions qui sont souvent comme des questions vives urticantes, alors que pour faire société dans le monde aujourd'hui, il faut aussi travailler sur ces questions de vulnérabilité et d'insécurité. Voilà, je vous remercie. Merci. Non, non, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, il y a la dernière diapositive, désolé. Euh... Voilà. Je passe la parole à euh, Carmen Abraham de l'université de Pau. Merci, Madeleine. En fait, on fait un petit jeu de, de linguistique là, en face de l'éducation et de euh, Donc, je vais parler très rapidement de, de non-réflexion concernant les enjeux de la formation et de la formation doctorale, notamment, parce qu'on on réfléchit constamment dans, dans les réunions à comment dynamiser l'axe, mais en même temps faire venir les doctorants, les masterants, les étudiants, donc pas rester juste au niveau des enseignants-chercheurs qui... Qui essaie de trouver des, des thématiques communes, mais vraiment intégrées, euh, et, et, nos étudiants. Euh, et donc, la, notre réflexion porte sur tout, et puis on va essayer de, de voir avec vous cet après-midi, qu'est-ce qu'on pourrait organiser de façon pérenne. Est-ce qu'on se projette plutôt sur des journées doctorales d'études doctorales, ou bien plutôt des projets pour des étudiants en master Est-ce qu'on on va vers l'organisation des écoles thématiques, journées d'études voilà, ce sont plein d'exemples. De, D'idées qu'on a, mais il faudra qu'on trouve euh, euh, au niveau du réseau aussi les moyens, les modalités euh, de mise en place de tout ça. Euh, a, mes collègues ont déjà dit nous sommes dans cette perspective inter- et pluridisciplinaire à la fois, et je dirais dans une espèce de, de synergie entre recherche et terrain. Et euh, notre propos porte surtout sur comment faire de la recherche pour former des jeunes, enfin, des étudiants, des masters, des doctorants. Et puis, l'inverse, former, les former à la recherche. Et puis, euh, voilà, essayer, essayer de fédérer toutes ces thématiques dont Mariela a déjà parlé. Et qui, pour l'instant, euh, on navigue entre plusieurs champs, mais on va trouver bien nos thématiques communes avec Martine, Marlon et, et nos deux collègues qui ne sont pas là, mais euh, qu'on cite tout le temps avec Frédéricos et Eric. Merci. Merci. Maintenant, c'est fini. <rires> Merci pour cette présentation à trois voix. Alors maintenant, maintenant, nous allons réécouter pour l'axe création et culture. Donc Charles-Briand, Hélène laplace Clavry. je ne sais pas si Omar Farta... Non, pas. il n'est pas là. Voilà. Donc je vous passe la parole. Alors dans cette seconde prise de parole, je voulais euh, d'abord euh, chaudement euh, féliciter euh, Giovanni Agresti qui certes a profité du, du travail hein, de Frédéric Boutoul mais qui a mené une activité infatigable depuis un an euh, pour que nous parvenions à cette euh, journée d'aujourd'hui donc je voulais euh, vous remercier alors euh, je me suis déjà présenté je suis maître de conférence en littérature comparée et directeur adjoint aux relations internationales au, au Collegium de la Rochelle Université mais je ne vais pas parler euh, en mon seul nom bien sûr je parle euh, en accord avec mes deux euh, collègues référents de cet axe, qui sont Hélène laplace donc de l'Université de Pau et des Pays de la Dour, et Omar Fertat, de l'Université Bordeaux-Montaigne, qui est indisponible aujourd'hui euh, pour une raison de, de maladie. Alors, euh, ce qui nous a paru d'abord indispensable d'affirmer, c'est que nous entendons, bien sûr, la francophonie dans un sens large, dans une vision très ouverte, évolutive et non franco-centrée. Dans le cadre de cette francophonie plurielle, tout événement culturel est a priori susceptible de posséder une dimension francophone, mais dont nous aurons quand même à cœur de veiller à ce qu'elle soit importante, et pas évidemment uniquement formelle. L'axe culture et création se doit de penser cette notion de francophonie en se demandant comment la création artistique contemporaine peut dynamiser, remodeler cette notion de francophonie qui est une notion ancienne et bien établie, en quelque sorte en faisant passer la francophonie d'une notion ancienne à une notion moderne. Cette interrogation, elle sera menée au travers d'un dialogue entre les universitaires que nous sommes et les artistes. Et donc cette interrogation, menée à travers ce dialogue entre universitaires et artistes, elle doit particulièrement sonder les liens qui existent entre la recherche, d'une part, et la création, d'autre part. Cette interrogation part d'un existant qui est plus que riche en Nouvelle-Aquitaine, dans le champ éditorial comme dans le champ patrimonial, dans le champ associatif comme dans le champ artistique. Si je passe en revue certains champs, je pense évidemment à la littérature, au cinéma, aux musiques actuelles, aux arts plastiques, aux arts de la scène sans être exhaustif. Mentionnons néanmoins, là encore de façon non exhaustive, parmi les innombrables manifestations artistiques qui se produisent en Nouvelle-Aquitaine, en matière de littérature, le festival de la bande dessinée d'Angoulême, l'escale du livre de Bordeaux. « Les rencontres littéraires, les idées mêlent le monde » à Pau. Mentionnons en matière de cinéma le festival du film de La Rochelle, c'est tout de suite bientôt, le festival du film d'histoire de, de Pessac, et surtout, nous intéressant particulièrement, bien sûr, le festival du film francophone d'Angoulême. Mentionnons en matière de musique les francophonies de La Rochelle, là aussi c'est bientôt, cognac, blues, passion, et si je reste un peu dans mon périmètre, hein, on pourrait mentionner le jazz, à Niort ou la musique classique, par exemple, à Royan. Ajoutons en matière de danse le festival Le Temps d'aimer de Biarritz. Et n'oublions pas, enfin, les ébrures d'automne de Limoges, riches en expériences théâtrales et en spectacles vivants. Le but de notre axe, culture et création, ou création et culture, on dans les deux, n'est donc pas essentiellement de créer un réseau qui, on le voit, existe déjà, mais de renforcer le maillage actuel au profit de la francophonie. En resserrant les liens dans cet objectif entre les différents acteurs de la francophonie, que sont les acteurs culturels, les acteurs associatifs, les chercheurs et les acteurs institutionnels. En nous appuyant sur ce riche patrimoine vivant, à la fois matérielle et immatérielle, le but sera de permettre la réalisation de projets connexes, projets connexes entre les lieux, entre les arts, en partant toujours de la région, comme moteur régional, national et international. Je dis bien évidemment national et international, parce qu'il ne s'agit pas de renforcer ce maillage sur un territoire figé et qui serait fermé sur lui-même. L'ouverture à l'international n'est pas un simple mot. La francophonie permet la multiplication des coopérations extra-nationales, et j'ai envie de dire, à l'image de ce que fait la région Nouvelle-Aquitaine elle-même, puisque j'ai vu qu'elle affichait dans sa politique d'aménagement du territoire des coopérations en la matière avec une douzaine de régions partenaires, en Europe, en Amérique du Nord, Canada et Haïti, en Afrique, Maroc, Sénégal, Burkina Faso, Madagascar, en Asie, Chine et Vietnam... Et comme le souligne son site internet, c'est, je cite, essentiellement avec des zones francophones. La première étape de notre travail, qui est bien entamée, c'est évidemment l'établissement d'un état des lieux le plus complet possible de toutes les manifestations culturelles et créatrices. Je n'ai pas du tout été, bien sûr, complet. Par exemple, je n'ai pas abordé la question des maisons d'écrivains qui sont extrêmement nombreuses dans notre région. Et la seconde étape, c'est évidemment celle qui va consister à faire des choix de financement forts en fonction des propositions, choix qui permettront un maillage, j'ai envie de dire, toujours plus fin, d'un réseau qui sera en même temps toujours plus vaste. Je terminerai juste en ajoutant que, comme mes collègues, nous aurons une réunion cet après-midi, et que, bien sûr, vous êtes tous les bienvenus à cette réunion pour que nous puissions nous connaître plus précisément. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour clore ce tour de table des axes de recherche de francophonéa la présentation de l'axe numérique, et ce sera donc Alain Quillendoux qui va le présenter. Mieux, pas mieux. Okay. Donc, euh, je suis euh, Alain qui est déplacer la tache noire. Oui, <rire> là, euh, là c'est mieux. Hein. Encore, C'est un peu mieux. Ah, ça C'est mieux. Bon oui, mieux oui, comme oui, ça Merci de me donner la parole. Je suis donc Alain Guillou. Je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne. Je suis responsable d'une chaire UNESCO, pratique émergente en technologie et communication pour, pour le développement. Et je suis président d'honneur de la Société française des sciences de de l'information et de la communication. Donc avant de vous parler euh, du fonctionnement et, et des projets de l'axe numérique, j'ai oublié de préciser que je parle ici au nom de mes, de, de, de, de mes euh, deux autres, des de trois référents de, de, de l'axe, le roi Françoise appelle de, de, de l'autre côté, euh, voilà. Donc, euh, je, je vais parler du fonctionnement des projets euh, à venir, des thématiques de, de l'axe. Mais j'aimerais avant tout euh, préciser que euh, le, le, le numérique, c'est euh, ça fonctionne. <rire> est, on oui, oui. Ok. Bon. Donc euh, voilà. Le numérique, c'est devenu aujourd'hui une, une, une réalité parce que ça touche tous les aspects de, de notre vie, que ce soit la communication, que ce soit la politique, que ce soit nos pratiques professionnelles. Tout cela est impacté par, par le numérique. Et quand on aborde la question de, de la francophonie, on a tendance à voir cette question sous le prisme de la langue. Mais euh, la, la francophonie, c'est aussi... Une culture francophone qui peut être une culture technologique. Euh, ça peut être aussi des pratiques professionnelles francophones. Ça peut être aussi euh, un espace économique francophone. C'est d'ailleurs pour cela qu'a été créée la direction de la francophonie économique et numérique pour élargir un petit peu le champ de, de l'orientation de, de cette francophonie. Et c'est donc depuis 2012 que la francophonie s'est rendue compte de... L'importance stratégique du numérique qui a été relevée au sommet de Kinshasa, où il a été question de mettre en place une stratégie de la, fonction numérique, de la, de la, de la francophonie numérique, ce qui a donné donc lieu à un certain nombre d'actions. Euh, je ne vais pas tout citer ici, mais je connais bien notamment les rapports qui ont été publiés à l'UNESCO sur l'état de la francophonie à l'OIF sur l'état de la francophonie numérique. Euh, donc j'ai eu le plaisir avec Christian Ambaud de, de travailler sur deux de ses rapports, celui de 2014 et celui de, de, de 2018. Et euh, cette prise en compte du numérique aussi a permis de mettre en place un réseau francophone des ministres chargés de l'économie numérique. Réseau qui est présidé par euh, une étudiante de l'université Bordeaux Montaigne qui, qui, qui, est, qui, qui est ministre. Donc c'est tout à fait euh, normal qu'on puisse euh, ensuite s'intéresser à, à, en, à au numérique Il y a quelques petits problèmes avec. Euh, avec le fonctionnement du numérique ici, mais je peux... <rire> il y a un gros pas possible. Ok, Après, je, je vais me passer. Euh, voilà. Oui. Voilà, donc, euh, il y a les enjeux de la formation qui passent, alors que je parle du, je parle du, du, du numérique. Donc, c'est... Euh, euh, donc, au-delà de cette question, de cette prise de conscience, euh, le numérique, que c'est un domaine qui nous interpelle, qui, qui nous questionne. Il y a un véritable intérêt scientifique à travailler cette question, parce que c'est un champ scientifique important. Mais euh, c'est aussi intéressant de voir comment, au niveau de l'espace francophone, euh, cela se met en musique, euh, quelles sont les stratégies de production qui sont mises en, pause, en, en, en place, quels sont les acteurs qui interviennent dans le domaine numérique, quelles sont les tensions qui subsistent et comment est-ce qu'on essaie de faire face à ce qu'on appelle les, les GAFAM par exemple. Important d'observer ce que c'est que la culture numérique francophone, est-ce qu'il y a véritablement une culture numérique francophone qui, qui existe et comment elle se manifeste et quelles sont ces, ces, ces caractéristiques euh, le numérique aussi c'est un espace de coopération entre acteurs scientifiques de l'espace francophone mais au delà du fait qu'on arrive à travailler entre collègues francophones, le numérique nous donne aussi des outils qui nous permettent de travailler mais qui influencent aussi notre, notre façon de travailler, donc ce sont des aspects qui semblent être intéressants à observer dans le cadre de notre de, de notre axe alors donc c'est un axe euh, qui est coordonné par euh, trois, trois référents euh, donc il y a Françoise Appel de l'université de Pau et des pays de Lado, ici, ici présente euh, Cécile Chantraine Brian de l'université de la Rochelle qui je pense n'est pas là et donc moi-même Alain qui est de, de l'université à bordeaux Montaigne. nous avons une une de membres repartis dans l'ensemble des universités de Francophonie, qui sont partenaires de, de, de Francophonia. C'est un groupe assez interdisciplinaire, en tout cas nous voulons qu'il qu le soit. Nous avons organisé déjà une série de, de, de réunions pour voir dans quelle direction nous pouvons organiser, orienter, orienter nos réunions. Nos, nos, nos travaux. Euh, il ressort de ces différentes réunions quelques, quelques thématiques essentielles hein, que euh, nous sommes promis de, de creuser. Donc il y a d'abord euh, euh, la, la question du droit qui, qui nous semble importante, qui va nous permettre aussi de mieux travailler avec, avec nos collègues juristes, mais aussi euh, au-delà. Parce que quand on parle de, de, de numérique, il faut qu'il y ait un... Euh, un cadre réglementaire euh, qui puisse exister et ça peut être aussi l'occasion de voir au niveau de la francophonie ce qui est mis en place comme texte de, de, de loi euh, comment est-ce que les consommateurs sont, sont, sont, sont protégés par exemple, mais au-delà du cadre juridique faut il faut qu'il y ait aussi un cadre institutionnel qui puisse soutenir toutes les actions qui sont menées dans le, dans, dans le domaine du numérique, donc c'est tout à fait intéressant d'observer cela et de voir aussi ce qui se passe en termes de cyber de cybercriminalité, de voir tout ce qui se fait en termes de, de démocratie euh, numérique euh, parce que la, le numérique c'est à la fois des opportunités mais il y a aussi beaucoup de, de fragilités. on voit par exemple tout ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle avec un certain nombre de biais algorithmiques et donc L'idée, c'est de voir comment est-ce que le cadre juridique peut permettre de, de protéger l'utilisateur de, de, de ces outils-là. Il y a aussi donc, les questions linguistiques aussi qui, qui nous intéressent dans, dans, ce, dans, dans le cadre du numérique. Je sais qu'il euh, y a un rapport intéressant qui euh, a été rédigé sur euh, le français dans l'espace dans, dans numérique... Mais au-delà de ça, on essaie de voir en, en, au niveau de, de, de ces taxes, en fait, quel est le vocabulaire numérique, quelle est la place du français dans, dans tout dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans les barres de données internationales. Euh, quel est, quels sont les liens entre aspects réglementaires et, et, et linguistiques donc tout cela ce sont des questions qui, qui, qui nous intéressent également le troisième, euh, la troisième thématique c'est celle de, de, de l'accessibilité qui nous ramène à la grande question de la fracture numérique dont on a une spécialiste à, à côté voire aussi euh, opportunité, opportunité euh, euh, numérique mais c'est aussi le lieu de penser. Euh, tout ce qui a été dit en termes de techno-colonialité, de, techno de de penser aussi la sobriété numérique, dont on parle de plus en plus, hein, d'évoquer de, de, la, la frugalité, comment faire en sorte que ces outils qu'on fabrique avec du matériel qui coûte cher hein, puissent être accessibles aux personnes les plus démunies, puissent être accessibles aux personnes à besoins à besoin spécifiques. Donc ça aussi, c'est un axe important euh, à, à travailler, les questions d'interopérabilité qui sont chères à notre ami qui vient de, qui, qui, qui vient de partir sont aussi à, à regarder, les questions de, de données ouvertes euh, et il y a une quatrième thématique qui est la thématique des humanités numériques que nous allons essayer de creuser, euh, pas dans toutes les directions mais nous allons surtout nous focaliser sur la valorisation des patrimoines d'auteurs francophones néo aquitains par le numérique, nous allons essayer d'observer cela, mais nous allons voir aussi les innovations pédagogiques même si nous savons qu'il y a un autre réseau qui travaille sur les questions numériques et pédagogiques je pense qu'il y a aussi des parallèles à faire entre les réseaux nous avons la question de la coopération qui nous intéresse également puisque nous savons que dans le cas du développement des politiques publiques numériques, il est important qu'on ait ce qu'on appelle la participation multi-acteurs et on pourrait voir comment cette participation multi-acteurs se met en œuvre dans les différents pays. Enfin, il y a la question de la transition euh, numérique que nous allons également aborder. Donc, pour terminer, nous avons déjà quelques projets. Euh, donc, euh, nous, avons, nous allons organiser euh, d'ici la fin de l'année euh, un, un séminaire sur euh, euh, les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et nous pensons organiser euh, ce séminaire en partenariat avec euh, le réseau intelligence artificielle euh, dont je fais aussi, euh, je fais aussi partie. Euh, nous voulons également organiser un séminaire euh, et avec euh, la maison des sciences de l'homme, sur la question de la confiance numérique en partenariat avec le groupe Thales, qui est très intéressé par ces questions-là, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle, voir à quel quel est le niveau de confiance qu'on peut accorder à ces outils qui sont qu'on est amené à, à utiliser quasi quotidiennement. Voilà en gros les chantiers que nous comptons mettre en œuvre et nous comptons beaucoup sur la collaboration avec la direction de la francophonie euh, euh, numérique pour que nous puissions mettre en œuvre toutes ces activités. Merci. Merci. Vous aurez noté que nous terminons sur une petite touche de malice, à savoir qu'au moment de présenter l'axe numérique, le numérique nous lâche. C'est classique. C'est toujours assez, assez, assez comique. Euh, donc merci à toutes les intervenantes et à tous les intervenants. Je repasse la parole à, à Giovanni avec un, un retard qui n'a pas trop augmenté. Merci. Merci, merci Nathalie euh, Pined. Et euh, on va clore euh, cette euh, belle matinée. Oui, alors... Il faut signer les autorisations droit à l'image. comment comprends. être aujourd'hui. Mais euh, bon, ben ça, oui. c'est une communication que je risque d'oublier. En revanche, je ne, veux, je ne saurais oublier euh, la présentation des membres du comité opérationnel. Euh, que je tiens à remercier parce que euh, sans euh, ce comité opérationnel euh, le réseau ne serait pas opératoire, évidemment. Alors, euh, donc je remercie euh, en désordre euh, du côté de la direction de la recherche de l'Université Bordeaux-Montaigne, Karine Abado. Je ne sais pas si je la vois ou pas. Elle n'est pas là. Sylvie Maloray, en revanche. Et elle est là, donc merci. Et Gaëlle Rolando, euh, n'est pas là, parce qu'elle euh, qu travaille beaucoup <rire> donc... <rire> non, <vous rire> pas pu quitter le. Euh, bon, Gaëlle, en partie, est très patiente avec donc, des gens d'émission. Hein. <rire> bon, vraiment, grand merci à la composante administrative du BEM pour, hein, euh, pour euh, faire non, vraiment fonctionner le, le réseau. Et euh, tout à, à l'heure, Tari dans la. Dans la la diapo de Paris devait peut-être dominer les règles de fonctionnement qu'on s'est données pour, pour élire, pour rendre éligibles les actions du réseau. Et par la suite, je tiens à remercier, fait lors de l'ouverture, mais je le réitère bien volontiers, Oumu Salam Tardieu Dem, qui est là. Le projet depuis le mois de janvier, euh, on dirait qu'elle est là depuis quelques années, mais non, c'est juste depuis le mois de janvier. Et euh, Azimadou Ouadrogo, ouais, euh... si on ne la voit pas, elle est en train de vous prendre en photo. Donc, euh... <rire> bon. Voilà, euh, donc merci à tous et à tous euh, pour avoir fait l'effort de, de venir euh, aujourd'hui là euh, à l'Hôtel de Région. J'espère que cette matinée si dense a été euh, très stimulante. Merci une fois de plus euh, aux maître de la maison. Et, euh, et j'ai un, un message parce que vous attendez euh, le buffet déjeunatoire. C'est très important. Euh, alors on me dit que c'est en salle 110 au premier étage, si j'ai un Oui. Donc on se retrouve autour d'un labo.